Alors, pour réaliser ces, cette étude, donc on, a, on a pris deux jours, hein, donc, euh, le 18 et 19 janvier. Euh, on était une, une grosse dizaine de camarades répartis en, en deux lieux. Une première équipe à Montreuil, donc, qui a épluché euh, 500 offres de, euh, de Pôle emploi sur le site emploi.fr, Et puis, euh, une autre équipe euh, à Lannister où ils ont épluché des offres qui étaient sur le site Un jeune, une solution euh, du gouvernement. Donc pareil, sur deux jours, ça a plus de 200 offres qui ont été étudiées. Et si on, on, on rassemble les deux études, globalement, on tombe sur un chiffre de 62% d'offres qui sont illégales. Et donc ça, il euh, faut bien le préciser, on épluche une à une toutes les offres. Voilà, c'est pas euh, on, on appelle les agences d'intérim une à une, on épluche toutes les offres une à une, une, à une et on regarde les critères d'irrégularité de chaque offre.